Un petit toit parce qu'il se met à pleuvoir et puis euh, j'ai pas un coussin du, de, de, du restaurant à sa maman. Et puis oh là là, la toit, un petit toit en petit panier. On est chez Iras. Enfin, c'est la fille, ça. Oh oh. Oh là.